Si j'étais au Collège Pierre-Emmanuel l'année dernière, normalement mon bureau ressemble à ceci. C'est-à-dire que d'abord, j'ai un raccourci vers cours en ligne 4e B. Et puis ensuite, j'ai des collections partagées avec les profs avec lesquels je partageais les travaux. Éventuellement, j'ai des trucs personnels. Et en dessous, j'ai une collection perso et une collection archive. Donc, les collections personnelles, eh bien, je vais les mettre dans personnel et les dossiers de l'année dernière je clique sur le premier tout se met ensemble et je mets dans archives le raccourci vers la classe de l'année dernière eh bien, je le mets à la poubelle et mon professeur va m'envoyer euh, un autre qui va arriver dans notification et que, auquel je m'abonnerai